Bonjour à chacun et chacune. Je soutiens MediaPi. Media quoi MediaPi, c'est un média qui apporte un regard sourd sur l'actualité. Comment Cela bah, va signer dans tous les sens Je ne viens rien comprendre. Non, non, non, non. Les informations seront accessibles à tous. Bon, en langue des signes, bien sûr, mais aussi euh, sous-titrées, sous forme de magazines euh, numériques, avec des reportages, des articles des chroniques, etc. Je vous invite à regarder la présentation de Mediapy par euh, Noami Churele. Et bien sûr, à consulter le site d'Internet, riche d'informations. Euh, bien sûr, euh, ce projet peut se lancer à partir de 5000 abonnés. Ah bah ça va alors, ça va marcher. Et non, pas encore. C'est pour ça que je vous sollicite pour que vous soyez acteur de ce projet, en vous y abonnant. Euh, ça va pas, non, c'est payant leur truc. Ben, bien sûr, tout travail mérite salaire, non Surtout de qualité. Il me semble important de soutenir financièrement les moyens qui sont mis en œuvre pour rendre accessible à toutes les informations possibles. Il y a plein de professionnels qui y participent, comme des webdesigners, des chroniqueurs, des journalistes, des chargés de communication, etc. Ils vont aussi mettre en place une plateforme collaborative, où vous pourrez aussi partager vos informations vos témoignages, vos expériences, vos expertises. Mediapy a besoin de vous pour apporter votre voix et pour se faire entendre. Alors je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous.